Euh, euh, attendez un petit peu, le 16 août 2017, dans le dossier de Drazen Tomic et euh, il y a eu acquittement parce que l'infraction avait été faite au nom de M. Tomic qui est un prénom et non au, au nom de M. Drazen qui est un nom de famille donc voyez-vous, c'est ça des prénoms mais tu peux pas inverser un prénom donc tu peux pas arriver et dire euh, euh, Normandin ou Drazen possède le... Il, euh, il, comment je peux dire, donc? Il parle au nom, à la place et pour le compte, de Tomic. Alors que c'est Tomic qui parle au nom, à la place et pour le compte, de Drazen. Parce que Drazen, ça n'a pas de vie. C'est un nom de famille. ça regroupe toutes les races, toutes les cultures, toutes les langues. Ça vient de tous les pays. Mais on lui donne le nom de monsieur, madame et mademoiselle. Vous ne pouvez pas avoir plus mensonger, plus trompeur, plus... Plus crapuleux dans notre identité que se faire appeler monsieur, madame ou mademoiselle par un nom de famille. Puis ça, c'est un droit. Sur la route, dans le monde ordinaire, on peut s'appeler de, la... de n'importe quelle manière. Parce que ça n'implique pas nos... no... notre nature humaine. Ça ne nous empêche pas de vivre par la nature. Vous comprenez? C'est le gouvernement qui nous interdit de vivre dans la nature et par la nature. C'est le gouvernement. Regardez là, présentement, avec euh, ce fameux euh, couvre-feu et tout ce qui se passe, ce fameux passeport vaccinal et toutes les obligations, porter un masque ou quoi que ce soit, il s'adresse à ses meubles, à lui, à ses animaux. Puis un animal, quand ça ne fait pas l'affaire, on le met en cage. Et là, actuellement, nous sommes emprisonnés, mais en pleine nature. C'est ce qui se passe présentement. On continue. la suite de l'adoption de ce projet de loi, la mission du registraire serait complètement changée pour atteindre notre objectif commun, soit renforcer la protection du public par une plus grande transparence et contribuer aux actions de. Ils ne peuvent pas être transparence, ils s'adressent à des personnes physiques, à des personnalités juridiques. Ils s'adressent à un prénom. Un prénom qui n'existe pas, qui n'a pas de date de naissance. Il existe sur papier, mais il n'y a pas de date de naissance. Et il n'y a pas d'heure ni de minute de naissance. Mais par contre, un prénom, ça devient un nom propre. C'est plus un prénom. Quand tu es baptisé, ça devient un nom propre de baptême. Ce n'est plus un prénom. Parce qu'il ne précède pas le nom de famille, parce qu'un nom de famille ne se baptise pas. Un nom de famille ne se baptise pas. Un nom de famille ne se baptise pas. La voilà. prévention d'actes criminels financiers. La pierre angulaire du projet de loi est donc l'introduction de la notion de bénéficiaire ultime qui nous permettra de connaître les individus qui, notamment, détiennent au moins 25 d'une entreprise. ou qui. A... Les bénéficiaires ultimes, voyez-vous ce qu'ils font actuellement? Là? Euh, ils empiètent carrément sur euh, l'existence euh, de n'importe quel entrepreneur ou entreprise euh, écoutez, c est, c est, ça devient le slavage c'est des consortiums qui se créent euh, c'est complètement ridicule ce qui s'en vient là-dedans ces gens-là devront être arrêtés ils n'ont pas le droit de faire ça en tout cas, s'il y a des entrepreneurs qui ont à se plaindre de cette fameuse loi-là je vais vous dire franchement euh, il faut le savoir il faut que vous, vous le manifestiez publiquement qu'est-ce que ça peut nuire dans votre entreprise, et on ne peut pas laisser aller ça comme ça, c'est impossible. exerce un contrôle de fait sur celle-ci. Nous proposons donc l'obligation de transmettre... Un contrôle de fait, c'est de facto. Donc, c'est un contrôle qui est en dehors du droit. C'est en dehors des lois, c'est de facto. Parce qu'oubliez pas que le mot de facto, son contraire, c'est de yuri c'est de jure, c'est de droit. Donc, de fait est contraire à de droit. Il vient de dire « de facto ». mettre au règle l'information relative aux bénéficiaires ultimes des entreprises et de rendre cette information publique. Le caractère public de cette information serait d'ailleurs une première en Amérique du Nord, alors que seules certaines juridictions oblige de recueillir cette information, mais pas de la publier. Nous ne nous arrêtons pas à simplement rendre l'information publique, il faut également la rendre accessible. C'est pourquoi ce projet de loi... Et quand on rend accessible, vous êtes obligé de vous identifier. Vous êtes obligé de donner toute votre identité de personnalité juridique. Quand vous avez un permis de conduire une carte d'assurance maladie, un, un certificat de naissance du directeur de l'État civil, vous êtes emprisonné. Ça, ça n'est des passeports. On appelle ça des passeports qui vous autorisent à avoir euh, tout simplement la, le, le moyen de subsistance pour faire vivre votre facto nature humaine, qui n'est pas titulaire de droit et qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Moi, ce n'est pas moi qui me suis débarrassé de ma personnalité juridique. Je l'ai toujours dit, ma personnalité juridique, c'est mon seul moyen de subsistance, c'est le gouvernement qui m'ont enlevé ça par le ministère de la Justice. Ils ont tout simplement annihilé le certificat de naissance de Jacques et Joseph et Pierre et Antoine de la famille Normandin. Et euh, ils ont annihilé le permis de conduire N65-55-1306-5105. Ils ont annihilé justement aussi la carte de chance maladie NORJ-5106. 11, euh, par les dossiers judiciaires de la Cour municipale de Montréal numéro 721-773-710 celle de la Cour du Québec okay, 200-22-028-373-041 et celle de la Cour supérieure du Québec qui se trouve à être le numéro 460 36 00084 041 et euh, ces tribunaux judiciaires-là euh, reconnaissait la distinction entre euh, l'être humain qui est la personne physique, qui se trouve à être Jacques, qui possède la personnalité juridique normandin, qui est tout écrit en lettres majuscules, et c'est seulement le nom de famille en lettres majuscules qui a une date de naissance. Jacques, que ce soit Jacques ou Joseph ou Pierre, ou Antoine, ou tout ensemble, ça n'a pas de date de naissance, ça n'existe pas dans la nature, parce que dans la nature, nous sommes des meubles, et le règne meuble, dans la nature, n'existe pas. C'est le règne animal, je vous l'ai montré tantôt, c'est le règne végétal, et c'est le règne minéral, et le règne minéral, c'est le règne qui fait fonctionner le système, c'est le règne qui a tout simplement... Euh, euh, fait euh, de nos gouvernants des gens qui adorent l'argent, des gens qui ne veulent absolument rien savoir de la divine providence, ce sont eux, l'État providence, et le Verbe qui leur permet, si vous voulez, d'opérer. Pour certains, c'est Satan. Parce qu'on dit, et le Verbe s'est fait cher. Et il a habité parmi nous. Donc, quand vous êtes devant un juge, en chair et en os, votre verbe, à vous, il est censé représenter Dieu, et non le diable. Vous comprenez? Mais là, ce qui arrive, c'est que, étant donné que les juges et les avocats font de l'argent seulement avec le mal, c'est devant le corps, c'est votre corps, qui permet au juge de faire son salaire, et aux avocats aussi, parce que le verbe, la parole, qui est née, avant votre corps, parce que c'est Dieu qui a parlé avant de nous créer, ça venait tout simplement du Verbe de Dieu. Et Dieu, de sa parole, a créé l'homme et la femme, et on voit toute l'histoire dans la Genèse. On continue. Vise à permettre au public d'avoir accès à l'information euh, qui sont liées à une personne physique en effectuant une simple recherche par nom. Une personne physique, voyez-vous, la personne physique, là, dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, une personne physique, c'est un être humain. Okay? Et un être humain, c'est obligatoire. Une personne physique, c'est obligatoire. Donc, il est obligatoire d'être un être humain, puis un être humain, l'être humain, eux autres, qui jugent euh, avec qui ils fonctionnent, il fonctionne, il n'est pas baptisé. Il n'a pas le droit d'être baptisé parce que c'est seulement le nom de famille. La personne physique, c'est un nom de famille avec une seule lettre majuscule qui possède la personnalité juridique qui est votre nom de famille, mais tout écrit en majuscule avec une date de naissance, mais pas d'heure ni de minute de naissance. Il n'y a personne, il n'y a aucun, dans toutes les pièces d'identité du gouvernement, par capita, par tête, ici au Canada, qui a l'heure et la minute de naissance, en droit et qui peut euh, produire son certificat et son acte de baptême Personne. Parce que cette pièce d'identité-là n'existe pas. Surtout depuis 1994, depuis qu'ils ont créé le directeur de l'État civil ici, <coughs> alors qu'on euh, sait que le Québec ne fait plus du partie du Canada, n'est plus une province. Et là, actuellement, cette loi-là, tout ce qu'il dit présentement, il, il désigne la province de Québec comme il s'adresse à une personne la province de Québec ça n'existe plus et il sait que la personne ça n'existe plus non plus c'est euh, l'article 1809 et 2222 euh, du dictionnaire de droit de euh, Jacques Picotte qui dit bien euh, qu'une personne vexatoire c'est inanimé peu importe qui alors qu'il y a eu le chapitre de loi 53, c'est pas une loi c'est l'arrêté en conseil Chapitre 53 de 1897, qui accorde aux juges l'immunité de poser des actes. Ça accorde aux juges et à tous les fonctionnaires publics euh, le, le pouvoir de poser des actes sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Et ça, c'est bien, bien avant qu'ils aient adopté le statut de Westminster en 1931. Parce que je vous parle de 1897, chapitre 53. Donc, voyez-vous comment que le système ici est corrompu, il est fini, il est en putréfaction. On continue. Ce qui est actuellement impossible. Bien sûr, nous tenons compte de la protection des renseignements et de la vie privée, et nous nous assurerons d'un équilibre en vie privée. La vie privée, c'est toujours public, vous comprenez, parce que la vie privée, c'est ce qui lui appartient au gouvernement. C'est pas nous. Nous, notre vie privée, ça n'existe pas. Vous comprenez? On a absolument rien là-dessus. Parce que nous, là, euh, je parlais à des gens ici, et puis, « oh non, on ne rend pas public ton numéro d'assurance sociale, ils vont vider ton compte de banque et tout ça. » Écoutez, ça appartient au gouvernement. C'est le gouvernement qui est censé avoir le contrôle et qui est responsable de ça. Si vous faites euh, vider votre compte de banque parce que vous avez rendu public certaines choses, c'est le gouvernement qui est responsable, c'est pas vous. Parce que c'est un débat d'identité. Et moi, depuis 2003, que je me bats pour faire reconnaître la facto vraie nature humaine, on est rendu au... Écoutez, le 10 janvier, j'ai comparu devant l'honorable juge Charles Wallet. Et il euh, n'y a rien de réglé. Et mes dossiers ont été signifiés à beaucoup de gens. C'est des autorités publiques, autant fédérales que du Québec. Donc, on continue. Privé et transparent. Certains groupes nous ont d'ailleurs fait part de leurs préoccupations... J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Permettez-moi tout de même de vous dire, à titre d'exemple, que les données relatives à la date de naissance qui seront recueillies par le REC ne seraient pas accessibles au public. Bon, donc, ça ne sera pas accepté au public. Ce sait pas des farces, là, la date de naissance. Écoutez, c'est mon identité. ça, c'est tout mon travail qui est là. là. Écoutez, je vais, essayer. je vais essayer de retourner un petit peu en arrière. seront recueillis par le REC ne serait pas accessible au public. De la même façon, l'identité des personnes mineures, bénéficiaires d'une fiducie, serait protégée. Il serait également possible pour un... Tout ça, là, c'est fiducie. Vous êtes une fiducie. Chaque individu est une fiducie dans le système. Nous sommes un signe de pièce, rien de plus que ça. Nous, là, nous sommes des machines, des robots. Nous produisons et nous consommons. Et plus nous produisons, plus nous consommons, plus nous enrichissons le gouvernement. Plus il y a de sinistres, plus il y a de catastrophes, plus il y a de ces calamités-là, plus le gouvernement fabrique de l'argent pour être capable de s'enrichir et d'enrichir les plus riches dans les compagnies d'assurance, les marchés boursiers et les banques. La de transmettre une adresse professionnelle pour publication plutôt qu'une adresse personnelle. L'adresse personnelle continuerait d'être recueillie, mais ne sera accessible qu'aux entités disposant d'un pouvoir d'enquête. Imaginez-vous, l'adresse personnelle, l'adresse, vous l'avez sur votre certificat de naissance du directeur de létat C'est pas compliqué, hein? Vous l'avez. Moi, je suis pas capable de changer mon adresse, ça fait 15 ans de ça. Je ne suis pas capable de faire changer mon adresse au directeur de l'État civil. Il possède actuellement 139 qui vient de la poche de ma personnalité juridique. Il l'a remboursé parce qu'il ne voulait pas me fournir, le, il voulait pas remplir son mandat et me fournir l'acte de naissance que je demandais pour Jean Jacques Normandin et Jacques-Joseph. Pierre-Antoine Normandais et tout ça, l'acte de naissance, il n'a jamais voulu me la fournir parce qu'il savait que dans l'espace où il y a l'heure et la minute de naissance, il n'y a absolument rien. Ils n'ont rien mis. Parce que tu ne peux pas mettre l'heure et la minute de naissance pour une autre famille qui date de la loi 6, feu de l'an 2, du 23 août 1794. Voyez-vous comment il ment? Il ne... Tout ce que je vous dis, c'est parce qu'il ne pouvait... il peut pas vous le dire. Puis moi, je ne pourrais pas dire ça en cours. Là. On va me bloquer immédiatement. Comprenez? Donc, on continue. Un autre avantage serait de contribuer à diminuer le fardeau administratif des entreprises tout en stimulant le commerce interprovincial. Pour ce faire, le projet de loi rendrait possible la dispense par règlement du paiement des droits d'immatriculation. La dispense. Dispense, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. C'est ça la dispense. Ils n'ont pas le droit. C'est comme la dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne de 1982, qui depuis 1982 déroge à toutes les libertés fondamentales et à toutes les garanties juridiques au Canada. On continue. pour les entreprises immatriculées ailleurs au Canada et faisant affaire au Québec. Cette dispense pourrait être accordée seulement sur une base de réciprocité. Avant d'aller plus loin, M. le Président, permettez-moi... voyez moi quand on parle de réciprocité, ça veut dire que quand il utilise la dispense, il faut que au, euh, celui qui est en face de lui, il faut que tout le monde soit d'accord pour tout simplement faire le contraire à la loi. Il faut que tout le monde soit d'accord pour faire le contraire à la loi. C'est de la dérogation. C'est l'article 33 de la Charte canadienne. Vous comprenez? Que j'ai déclaré l'annihilation le 10 janvier dernier devant l'honorable juge Charles Ouellet en cours. Le, le juge Charles m'a demandé euh, Qu'est-ce que vous nous vous demandez, qu'est-ce qu que vous nous demandez? Je lui ai dit au juge, je ne vous demande absolument rien. Premièrement, ils ne peuvent pas avoir d'autorité. Euh, depuis 1982, que cette dérogation existe et qu'elle aurait dû être annihilée au tout début parce qu'elle déroge à toutes les libertés fondamentales au Canada et à toutes les garanties juridiques. Donc les juges utilisent la dispense. N'oubliez pas que l'article 41.2 de la loi d'interprétation dit qu'un juge peut juger malgré l'insuffisance, l'obscurité ou le silence de la loi. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas de loi. Un juge peut juger n'importe quoi, n'importe qui. Il serait supposé être capable normalement de juger une facto vraie nature humaine, mais il n'y a pas le droit. Mais là, j'ai un juge actuellement qui fait son possible, je ne sais pas jusqu'où il va se rendre, mais je vais vous dire franchement que oui, euh, euh, j'ai de la misère un peu à le suivre, mais c'est un juge qui est intelligent, puis on va voir jusqu'où il va se rendre. Je vais revenir sur les consultations particulières euh, tenues les 17 et 18 février dernier. Donc, je remercie encore une fois... Voyez-vous, les consultations, c'est seulement un petit groupe de personnes. C'est un peu comme quand ils ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne avec Daniel Bagui. Il y était peut-être une dizaine de personnes, puis c'est eux autres qui ont renversé, puis ont aboli l'enseignement de la religion catholique et protestante, ici au Québec. Et c'était dans le dossier 500-05-031-133-976. Et euh, j'ai euh, plaidé contre l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne, et nous avons perdu. Et euh, ils ont aboli l'enseignement de la religion dans les écoles. Et euh, justement, euh, pour ce qui est du crucifix à l'Assemblée nationale, mais, euh, François Legault lui-même a décroché le crucifix de l'Assemblée nationale, et il l'a mis euh, dans un coin là, euh, isolé. Euh, de l'Assemblée nationale. Donc, euh, voyez-vous que le bon Dieu, comme il disait, le bon Dieu, c'est absolument rien, c est, c est, ça tient du hasard. Mais euh, l'argent, ça ne tient pas du hasard pour lui. Le règne minéral, où il y a l'or, il y a toutes les richesses, euh, les métaux précieux, ça ne tient pas du hasard. Ça, ils veulent avoir tous les métaux précieux de la planète. On continue. Les groupes et les personnes, euh, l'association du barré, canadien l'Autorité des marchés financiers, la Chambre des huissiers euh, de justice du Québec, la Chambre des notaires du Québec, échec aux paradis fiscaux, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Pascal Cornu-Saint-Pierre, professeur à l'Université d'Ottawa. Donc, voyez-vous, il vient d'énoncer quand même plusieurs entreprises présentement, et ces entreprises-là sont tous enregistrées au registre des entreprises de revenu Québec. Donc, ils sont assujettis. Ils dépendent de l'autorité des registraires, des registraires. Il n'y en a pas rien qu'un, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup de registraires euh, à Revenu-Québec. Et euh, euh, toutes ces institutions-là dépendent de ça, de, de ces institutions-là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On continue. Ah, oui. Les participants étaient unanimes quant à l'importance du registre, de son rôle et de la nécessité de mettre en place des mesures visant la fiabilité de l'information qu'on y retrouve. C'était aussi majoritairement en accord avec la collecte diffusion de l'information sur les bénéficiaires ultimes. Plusieurs préoccupations quant à l'application, les modalités d'application du concept de bénéficiaire ultime, notamment au FIDUCI, ainsi que la définition de... Imaginez-vous, bénéficiaire ultime, ça vous dit quoi, vous? Je vais être obligé de faire une recherche là-dessus. Parce que ça a l'air d'être un, un sujet très important, ça, dans euh, ce projet de loi 78, le bénéficiaire ultime. Et le bénéficiaire ultime, c'est le gouvernement lui-même. C'est pas nous. Alors que là, je vais voir si on va avoir le droit à une partie de notre sûreté. Ça, si ça permet d'ouvrir une partie de notre sûreté, tant mieux. Euh, J'ai rien rien contre ça, mais on va voir jusqu'où ça va aller, parce que ça, je vais faire une recherche sur le bénéficiaire ultime, qui est le gouvernement lui-même, et le Conseil du Trésor. C'est lui le bénéficiaire ultime au Québec, et au Canada, c'est la même chose, c'est le Conseil du Trésor du Canada. Contrôle de fait pour les bénéficiaires ultimes. Nous avons entendu le besoin d'inscrire une définition plus claire de ce qu'est un bénéficiaire ultime et des conditions d'exemption. Nous proposerons une réponse à ses préoccupations. possibilité d'effectuer une recherche au registre en, tu, en utilisant le nom d'une personne physique a été accueillie favorablement. Voyez-vous, le nom d'une personne physique, c'est n'est pas un baptisé. Une personne physique, c'est une existence obligatoire dans le livre de René Croteau, Ok. Un patrimoine défiguré et dénaturé le mouvement des jardins. Euh, euh, 1997 à 2003. À la page 10, il dit qu'il est obligatoire d'être une personne physique, d'être un être humain. Alors que dans la nature, ce n'est pas obligatoire, c'est naturel. Est-ce que c'est naturel qu'un arbre soit du règne végétal? C'est-tu naturel ou c'est obligatoire que ce soit du règne végétal? Euh, donc ça, ça veut dire qu'un arbre n'a pas le droit, d'abord en droit, dans le monde juridique et judiciaire, un arbre n'a pas le droit d'être du règne animal, comprenez-vous? Parce que si eux autres disent que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Vous comprenez? C'est naturel. Ce qui est naturel n'est pas obligatoire. Tout ce qui est obligatoire, c'est une permission ou une interdiction. La loi, ça permet ou ça interdit. Tout ce qui est obligatoire, ça veut dire que ça interdit. Si ça interdit, c'est parce que le gouvernement se permet tout simplement de nous, de nous permettre à nous de faire des choses, alors que dans la nature, on n'a pas besoin de permettre ou de permission pour se nourrir, pour travailler, pour manger. Actuellement, ça prend des permissions pour se nourrir, pour travailler, et tout ça. Donc, OK. Donc, la majorité des groupes, l'autorité des marchés publics, nous a d'ailleurs indiqué que la date de naissance et l'adresse de domicile permettraient d'éviter les erreurs sur la personne et... La date de naissance, voyez-vous comment ils vont vous mentir, là? Parce que votre facto nature humaine n'existe pas. Donc, vous allez être obligé de donner toujours votre date de naissance de personne physique. Alors que quand vous donnez votre date de naissance, vous devez charger des millions de gouvernement parce qu'il vous fait mentir. Et ces gens-là devront donner leur date de naissance. Nos députés, quand on va s'adresser à eux, vont nous donner leur date de naissance, leur heure et leur minute de naissance, leur adresse où ils restent. Parce que ça, il va falloir que ça se fasse. Il va falloir que le peuple euh, décide. Il va falloir que le peuple euh, ait un comité, un gouvernement à lui, qui n'est pas le gouvernement... Euh, qui est devant nous actuellement une gang de voleurs de bandits euh, qui sont sur les marchés boursiers, qui sont dans les compagnies d'assurance, qui sont dans les banques et qui sont euh, dans les paradis fiscaux ou dans les comptes offshore au Delaware ou euh, au Grand-Duché du Luxembourg. Hein. Vous comprenez? On sait tout ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas personne qui parle de ça là-dedans, là, du Grand-Duché du Luxembourg, du, du Delaware ou des paradis fiscaux. Comprenez-vous? C'est un monde qui appartient à Mammon. C'est le verbe de Mammon. C'est la parole de Mammon. Et Mammon, euh, éventuellement, il va, il va se manifester en chair. On appelle, on va l'appeler l'Antéchrist. Donc, on n'est pas sorti du bois, je vous le dis. D'éliminer la confusion, l'autorité des marchés publics a aussi proposé de prévoir que les entreprises reconnues coupables à une infraction pénale à la loi sur la publicité légale des entreprises soit ajouté au registre des entreprises. Excusez, M. le ministre, est-ce qu'il y a consentement pour permettre euh, au ministre euh, d'excéder de euh, quelques minutes? Consentement, allez-y. Merci, M. le Président, merci euh, aux collègues de Nelly Gant, que je côtoie assez régulièrement, euh, pour sa grande collaboration. Donc, euh, que les entreprises coupables d'une infraction pénale soient aj ajoutées au registre des entreprises non admissibles, à des contrats avec l'État pour une période de cinq ans. Chambre des huissiers nous a rappelé que le registre demeure un élément important d'information pour eux qui consultent constamment les renseignements inscrits au registre. Et nous avons d'ailleurs prévu des mécanismes permettant de limiter le risque que les données obtenues soient utilisées à d'autres fins. Donc, voyez-vous, ils vont quand même avoir certains contrôles, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai tous les numéros d'entreprise, ça fait un bon bout de temps que j'ai ça. Et il euh, y est, y est trop tard pour eux autres, ils vont continuer à, à cacher, à, à camoufler à, à, à, toute la, la, la vérité, et euh, c'est la chambre des notaires, et la chambre des notaires, écoutez, euh, euh, elle me l'avait dit euh, Vicky la jeunesse euh, du cabinet d'avocats, euh, la jeunesse du faux Brunet de Gatineau, qu'il lui était interdit de désigner le Québec comme étant une province. Et ça, c'est dans, dans mon dossier, dans lequel euh, j'étais euh, tout simplement... J'avais la procuration de représenter, euh, euh, comment je peux dire, il euh, y avait euh, M. Lassard, euh, M. Dubé, euh, M. Talbot et, euh, et M. Normandin. Jacques, qui a le numéro de l'assurance sociale, 231-249-525. Et euh, c'est Jacques-Joseph, Pierre-Antoine, de la famille normandin qui, euh, qui, qui était mandaté pour représenter ces gens-là. Et en fin du compte, ça nous a coûté euh, euh, 1773 dollars, euh, quelque chose, 1723 dollars. Et euh, c'est le numéro 17 L220, 233, 17 L233, 17L23300096, 17L23300096, et Vicky, la jeunesse, m'a dit, non, j'ai pas le droit de désigner le Québec comme étant une province, C'est pas compliqué. Donc imaginez-vous qu'on n'est pas sorti du bois avec les mensonges qui continuent à se propager à l'intérieur même de l'Assemblée nationale qui a été créée contre la reine, contre l'Assemblée législative, contre le conseil législatif, contre le lieutenant-gouverneur depuis 1968. Et c'est Jean Lessage qui a commencé le bal, qui a sali, pas en créant le ministère de la Justice, il a sali, il a altéré euh, le Québec dans son système politique et judiciaire. Jean Lessage, en 1964, puis ça a commencé en 1960, euh, toute cette altération-là, tout euh, ce, ce crime contre euh, le système politique et judiciaire ici au Québec. Donc, euh, la protection oui. de la vie privée des personnes est au cœur de nos... Qui arrête de parler de vie privée. Tu comprends-tu? Ça, il parle de vie privée de façon à ce que lui ne donne pas sa date de naissance, son heure de naissance, son adresse, son nom de baptême. On a le droit d'avoir ça de nos députés. Sinon, vous n'avez pas le droit d'aller voter. Si vous n'avez pas ça dans vos poches, euh, l'identité de ceux qui vont se présenter, si vous ne pouvez pas demander ça, n'allez pas voter ils sont là pour vous voler. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, là? la population, là, que vous soyez vacciné ou non ici au Québec? Là, vous devez avoir les coordonnées complètes de vos députés, leur nom de baptême, leur nom de famille, leur date et leur heure et minute de naissance, le lieu où ils restent. Et ils doivent être, euh, il faut être capable de communiquer en tout temps avec ces gens-là. Actuellement, c'est impossible de communiquer avec ce monde-là. Impossible. Moi, je suis bloqué partout. Ils font bloquer Internet, ils font bloquer tout le monde là-dessus. Donc, on ne peut pas se fier à ces gens-là. Des gens qui nous bloquent comme ça, c'est parce qu'ils nous mentent, c'est parce qu'ils nous trompent. Alors, regardez là, comment que ça se passe présentement. Là. Le verbe est bon. Vous comprenez? C'est un verbe hypocrite. C'est un verbe déguisé. Mais on va se faire avoir là-dedans. On continue. Oui préoccupations. Tout là, tout, toutefois, cela ne doit pas nuire aux efforts de transparence et nous proposons des moyens justes et raisonnables pour trouver le bon équilibre. Nous envisageons donc de renforcer la protection de la vie privée à ce qui figure au texte. Hey, imaginez-vous, ça là, c'est un crime contre l'humanité à renforcer la vie privée alors que le gouvernement parle de ses propriétés, alors que nous, notre nature humaine, euh, ce qui est privé à nous, qu'on appelle le certificat de naissance. J'ai essayé de le rendre public, j'ai essayé de l'utiliser parce qu'un nom de baptême, un nom de famille ne se baptise pas. Vous comprenez, un nom de famille ne se baptise pas. Écoutez, c'est pas compliqué, un nom de famille ne se baptise pas. Comment je peux vous l'expliquer mieux que ça? C'est seulement comme moi, mon nom de baptême, c'est Joseph, Jacques, Antoine, Pierre, avec des traits d'union, c'est un nom propre, il n'y a aucun prénom là-dedans. Mais ils l'ont sali, ils l'ont altéré, ils l'ont divisé, ils l'ont fractionné, pour euh, tout simplement tirer de mon nom de baptême, Jacques. Euh, Puis c'est par mes parents qui l'ont fait, parce que mes parents sont désignés euh, de leur nom de personne physique dans mon certificat de naissance, comme Gilles Normandin et Françoise Agacé Alors que le nom de baptême de mon père, c'est Joseph-Gilles-Victor-Ernest. Et euh, quand ils ont mis Normandin, c'était pour alterner. Joseph-Gilles-Victor-Ernest. Et ma mère, c'était Marie-Thérèse Françoise. Et pour l'altérer, ils ont mis l'agacé. Mais mes parents n'ont pas été mis au courant de ça. Et ça, ça fait quelques siècles que ça existe. Quelques siècles, quelques centaines d'années pour faire fonctionner les marchés boursiers. C'est pas compliqué. Trouvez l'heure des marchés boursiers, la date du premier marché boursier. Je pense que ça s'est fait en Italie. Et vous allez tout comprendre, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Qu'on parle des Boers ou qu'on parle des Rothschild ou peu importe. C'est toute la même histoire, ça. Vous comprenez donc, on continue. Du projet de loi actuel, nous nous assurons d'une cohérence dans la législation québécoise. Euh, et Monsieur le Président, pour conclure, j'aimerais rappeler encore une fois que l'ensemble des propositions a reçu une bonne écoute. Si cette assemblée adopte le principe du projet de loi, l'étude détaillée qui suivra permettra de préciser certains éléments. Euh, je tiens à rappeler que toutes les parties ont souligné l'importance du registre qui est fondamentale au Québec. Je salue la contribution du député de robin Baldwin en matière de lutte aux paradis fiscaux lors de la précédente législature. Je suis convaincu qu'il sera persuadé de sa formation. C'est déjà fait, j'en suis convaincu, de l'importance du projet de loi. Ce projet de loi nous projette au 21e siècle en matière de transparence et permet de contribuer à un climat d'affaires qui inspire confiance tant aux investisseurs qu'aux individus, et le Québec retient les meilleures pratiques internationales adoptées, notamment au Royaume-Uni. Hey, la lutte aux paradis fiscaux. Ils n'ont rien qu'à faire des contrelettes et tout fonctionne. C'est dans le Code civil. Une contrelette utilisent le strawman, l'homme de paille. Et euh, à partir de là, il s'installe ailleurs. Et c'est tout. Euh, comme dans le Delaware, écoutez, euh, je regarde Jean-François Lisée, il a, il a été combien de temps euh, dans le Delaware? Comme administrateur pour le Québec, au Delaware, des, des comptes offshore. Écoutez, donc, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Des contre-lettes, les strawmen et tout ça. Euh, moi, ils ne veulent pas reconnaître la distinction entre la personne physique, qui est un strawman, qui est une marionnette, euh, et la nature humaine, qui est un baptisé, parce que votre certificat de baptême, votre acte de baptême, euh, n'est pas reconnu comme pièce d'identité, surtout pas le règne humain, ils ne veulent pas. Demandez au gouvernement, forcez le gouvernement à vous écrire un document dans lequel il reconnaît le règne humain parmi euh, euh, les règnes de la création le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Il faut qu'ils reconnaissent. Il faut que la première place où ça soit reconnu, ce soit au Québec, pour toute la planète, on doit ici reconnaître le règne humain et changer toute la nature et tout le fonctionnement du système ici de façon à ce que l'humanité puisse retrouver ses libertés, la liberté que Dieu nous a accordée, qui n'est pas une liberté permise ou interdite. Vous comprenez une liberté, ça vient de Dieu, et c'est universel. Une liberté n'est pas supposée d'être une permission ou une interdiction par une loi quelconque. C'est diabolique, c'est satanique. On continue. Ailleurs en Europe, et nous nous donnons les outils pour contribuer aux efforts de lutte contre l'évasion fiscale, l'évitement fiscal. On parle en Europe. Vous savez que la Cour suprême du Canada est jumelée à la Cour de cassation de la France depuis 1998 par Antonio Lamaire. Donc, ça, ça veut dire que tout ce qui se passe en France et tout ce qui se passe au Canada, parce que c'est pas rien que le Québec, c'est tout le Canada qui est jumelé par la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France. Vous comprenez? Et euh, pour ce qui est du Grand Orient de France, je pourrais quand même vous lire quelque chose tantôt euh, à cet effet-là. Activité criminelle et corruption. Rappelons qu'il y a 900 000 entreprises actives qui sont inscrites au REC, et qu'environ 75 000 nouvelles s'ajoutent annuellement. Il est de notre devoir de nous assurer que ces entreprises agissent en toute transparence. Le registre doit permettre aux... Écoutez, on ne peut pas être transparent quand on sait qu'une euh, contre-lettre, ça, ça s'applique partout. Le straw s'applique partout. C'est n'est pas compliqué que ça. Là. Vous le savez vous-même. Et je regarde ici l'autorité des marchés publics. Ces gens-là doivent me répondre là, actuellement. Là. Je vais leur en, en parler de, du projet de loi 78, savoir s'ils sont là-dedans, Il y a euh, M. Yves Trudel, président directeur général. Il y a Gino Francaire, vice-président à l'administration. Il y a Mme Nathalie Marcoux, vice-présidente dans la surveillance des marchés publics. Maître Hélène Ouellet. Secrétaire général, M. René Bouchard, directeur des affaires publiques et des communications, M. Steve Carrier, directeur principal de la surveillance des marchés publics, Mme Josée Champigny, directrice de la planification des ressources financières et matérielles, M. Christian Chaput, directeur principal du soutien organisationnel, M. Dave Chartrand, directeur du renseignement et de la surveillance des marchés publics, M. François Collin, directeur des vérifications et des enquêtes, M. Martin Cossette, chef du service des vérifications et des enquêtes dans l'Ouest, M. Steve Dubé, directeur des traitements des plaintes, Mme Diane Fournier, chef des services des vérifications et des enquêtes dans l'Est, M. Martin Foy, directeur des technologies de l'information, Mme Nancy Gagnier, chef du service de l'admissibilité, Mme Ch Maître Chantal Hamel, directrice de l'admissibilité et du soutien juridique, Mme Jessie Marcoux, directrice des ressources humaines, Madame, donc voyez-vous, et Maître Louis-Charles McCann, chef du service du soutien juridique. Donc, puis oubliez pas que tout passe par le Conseil du Trésor du Québec. OK? OK. ...d'avoir accès à une information fiable et de qualité. Et, Monsieur le Président, j'invite donc les membres de l'Assemblée à adopter le principe du projet de loi. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci, M. le ministre. Donc, voyez-vous que c'est pas d'infarce, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Donc, il est midi 19, lundi, le 24 janvier 2022. Euh, je vais euh, quand même euh, publier ce fameux document-là, c'est important. On va voir ce qui va en venir de ça. Euh, ce que disait justement euh, Jean Boulet, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, euh, ça durait 9, quelques minutes, mais moi, il a fallu que j'en mette pas mal plus, par exemple, pour donner des explications. À bientôt, et mon numéro de téléphone, 438-390-6246, Jacques-Antoine, 438-390-6246. N'oubliez pas... Un nom de famille, ça ne se baptise pas. Un nom de famille, ça a une date de naissance. Jacques-Antoine, avec un trait d'union, n'a pas, juridiquement, une date de naissance, n'a pas d'heure et de minute de naissance. Celui qui a l'heure et les minutes de naissance, c'est le baptisé. Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, avec des traits d'union, et ce nom-là n'est pas altéré. Alors que le, la, le certificat de naissance numéro 11-951-0449-844 est altéré, il altère mon nom de baptême euh, en enlevant les traits d'union, en superposant les noms un par-dessus l'autre, en le mettant dans le désordre, Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, et en altérant, en rajoutant le nom de famille tout en lettres majuscules, mais là ils l'ont mis en lettres minuscules, de façon à ce que ce soit comme un nom propre, vous comprenez avec un seul N majuscule. Donc, automatiquement, euh, ce qui n'est pas au complet, tout au complet en lettres majuscules, n'a pas de date de naissance, n'a pas d'heure et de minute de naissance. Il faut avoir un nom au complet ou un nom en lettres moulées. Quand il est en lettres moulées, automatiquement, euh, il, y a, il y a une date de naissance, mais jamais. Il y aura l'heure et la minute de naissance. Ça n'existe pas dans l'acte de naissance et dans le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et euh, la journée qui va mettre ça, bien, il est obligé d'en mettre les traits d'union, puis il est obligé de mettre le baptisé là-dedans. Et le baptisé, ce n'est pas une personnalité juridique. Et là, le gouvernement vous doit beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup de millions de dollars. Beaucoup de millions de dollars. Vous comprenez? Donc, euh, là-dessus, bonne journée à tous et en union de prière. Jacques-Antoine, 438-3906-246. Merci.